Bonjour à tous Bonjour à vous En compagnie de Brigitte, je vais vous présenter aujourd'hui Out of His world, un classique de oui. la magie. Bonjour Brigitte Bonjour Pascal Alors aujourd'hui, je te propose un petit tour de carte où c'est toi qui vas être le, la magicienne. Ça oh te oui. plaît Je suis partante T'es partante Pour fait. une fois, je vais rien faire du tout, et ça, c'est mon plus grand bonheur. <rire> non, non, ça va être très simple. Je vais sortir simplement... Une carte... Mmh. Peut-être une deuxième. Bon, ouais, ça me, plaît, ça me plaît pas mal. Ouf. Non, je pense que. Je pense qu'on est bon. On est je bon. pense qu'on est bon. D'un côté, une carte noire, une carte rouge. Et toi, simplement, tu vas prendre les cartes. Oui. Et tu vas.. Par l'intuition, tu vas soit déposer une carte sur la carte témoin rouge au noir. Selon ton inspiration. D'accord. Ça te convient Alors, tu prends le jeu en main droite, en main, et face en bas, tu déposes les cartes une à une, sur soi-disant la rouge, ou soi-disant la noire. Voilà, nous, nous laissons Brigitte, pendant un instant, faire son choix. Super, l'intuition fonctionne. Il paraît que l'intuition féminine, c'est ce qu'il y a de mieux. Eh bien, nous allons vérifier dans un instant. Je ne suis pas sûr. Voilà, bien face en bas, bien face en bas, pour que. Laissez le suspens jusqu'à la fin. C'est pas mal. Mon intuition me dit que tu, tu es déjà sur la bonne avancée. C'est pas mal. C'est très très bien même, je dirais. <rire> je pense que Brigitte a un doute. Carrément. C'est vrai. Bah, écoute, euh... Tu les déposes dessus, t'embête pas. Voilà. Tu les déposes où tu veux, bien face en bas. Très très très bien. Par l'intuition. Quelle intuition Elle eh, euh... ben, hein. hein. est vraiment... Super Est-ce que tu penses qu'on est bon, là ah, Franchement, je ne crois pas. Non. Tu ne crois pas du tout <rire> je le bizarre que Nous allons vérifier dans un instant si tout est bon. Moi, mon instinct me dit oui. que tu es pas mal. Ben, moi, je ne crois pas du tout. Hein. Regarde, la première, c'est une noire. Bon, une ah, chance... oui, bah si elle ah, <rire> est noire. Elle est noire, mais je reviens pas. C'est ça que je suis en train de. Non mais je suis bah, Ouais mais une chance sur deux là, ça. Oui mais je suis d'accord avec toi, ça peut être une rouge. Hein. Et si là je te dis que c'est encore noir. Non, je suis pas C'est non, non, mais... encore noir. C'est pas possible. Une chance sur deux. Mais si je te dis que c'est encore noir Eh ouais, franchement, je mets pas de moi-même, hein. Noir Non. Noir. Noir ah oui <rire> J'avoue, hey, noir non, Déjà là, 5, 5 noirs déjà, 5 Ouais, non, mais le restant, c'est impossible, Regarde. franchement. Même... Regarde, Je m'étonne moi-même. Non. Noir. Oh. noir. Noir, noir. Noir. Noir. Non noir. noir. Et on peut aller comme ça jusqu'à la fin. Oui. Parce que figure-toi. Oui. Ton instinct. Regarde, oui. noir. J'avoue. Euh, A je voulu. Non, mais j'en reviens pas. Noir. Je suis douée hein. On peut aller comme ça jusqu'à la fin et, c est, c est, et ce qui est marrant, c'est que Brigitte, elle a été franchement comme tu voulais ah oui. Et regarde, le pire dans tout ça, c'est que tu as classé les, les noirs avec les noirs et les rouges avec les rouges. Non noirs. mais c'est incroyable Même moi, eh, j'en reviens pas Je vous assure, c'est incroyable Out of this world Un classique de la magie Je vous invite à y travailler Il y a plusieurs variantes pour ce tour de magie, mais je pense que vous trouverez le vôtre Allez Brigitte et moi, on vous donne rendez-vous oui, sur la prochaine vidéo, en attendant, travaillez bien. Et n'oubliez pas, likez, et si vous n'êtes pas abonné, faites-moi plaisir, abonnez-vous pour nous suivre en direct sur YouTube. Allez, à bientôt, bye bye, bye. bye.